Comment savez-vous que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne pour vous Oh Populaire, hein C'est arrivé une fois. Shankarapillai se trouvait à un dîner de famille. Et une fois que tout le monde est installé à table, il se lève et annonce « Je vais épouser Lucie qui habite juste de l'autre côté de la rue. » J'espère que ce n'est pas le nom. Alors, le père lui dit, « Quoi Tu vas épouser Lucie Elle n'a rien. Elle ressemble à une clocharde. Tu vas épouser cette Lucie ?» La mère lui dit, « Quoi Tu vas épouser cette Lucie ?» L'oncle, les oncles interviennent toujours dans ce genre d'affaires, vous savez. L'oncle lui dit, « Quoi Tu vas épouser cette Lucie Tu as vu ses cheveux On dirait des faux. » La tante, « Quoi Tu vas épouser Lucie Elle est elle est toujours super maquillée. Tu vas épouser cette femme surmaquillée. Le petit garçon, le neveu, ne peut pas être laissé de côté, lui dit, « Tu vas épouser Lucie Elle ne savait pas ce que c'est que le criquet. Comment peux-tu l'épouser ?» Shankara Pillai maintient sa position et dit, « Oui, je vais épouser Lucie. » Tout le monde demanda d'une seule voix, « Pourquoi ?» Il dit, parce qu'elle n'a pas de famille. On n'a pas à combattre de nombreux points de vue. Alors, qui est la bonne personne Je ne veux pas enlever tout romantisme de votre vie. Mais, laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous... Mettez votre cœur dans quelque chose. Quelque chose peut devenir magnifique. Est-ce la bonne chose Il n'y a pas de bonne chose. Personne n'a jamais trouvé la bonne personne nulle part. D'accord Si vous partez dans ce genre d'état d'esprit irréaliste, « J'ai trouvé la bonne personne. » Oh, vous serez bientôt déçu. Vous devez comprendre que la bonne personne n'existe pas. La première chose est de voir si je suis la bonne personne. Oui, suis-je la bonne personne Il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous comprenez, vous avez vos bêtises, ils ont leurs bêtises, on peut ajuster les bêtises aux bêtises, et continuer ainsi. Nous devons comprendre que l'on établit des relations pour différentes sortes de besoins. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychologiques, il y a des besoins émotionnels, il peut y avoir des besoins sociaux, il peut y avoir des besoins financiers, différentes sortes de besoins. Donc quand vous allez vers quelqu'un avec tant de besoins, vous y allez en tant que mendiant. Et un mendiant ne peut pas choisir. Allô Un mendiant mange ce qui vient à lui, n'est-ce pas Il ne peut pas choisir. Donc, si vous voulez vraiment faire un choix dans ce monde, la chose la plus importante est de vous amener à un état où oui. votre expérience de la vie est juste plaisante, par vous-même. Vous êtes merveilleusement bien. Maintenant, voyons ce qui fait que l'on est attiré vers celui-ci. Si vous êtes vraiment merveilleusement bien, les choses vont avoir lieu à tous les niveaux, je vous le dis, en termes de carrière, en termes de mariage, en termes de relations, le meilleur va vous arriver, parce que vous êtes construit ainsi. Au lieu d'essayer d'influencer quelqu'un et de le corriger, si vous faites un travail sur vous-même et vous rendez si merveilleux que tout le monde veut être avec vous, alors il y a un choix. Et tout ça, c'est un truc américain, qu'il y a une âme, sœur, quelque part. Dieu a juste créé une personne de plus juste pour vous. Mais ces jours-ci, tous les deux ans, il continue à créer une personne de plus juste pour vous. De toute évidence, Dieu fait trop d'erreurs avec vous. Voyez, le corps a besoin d'un compagnon, c'est compréhensible. Peut-être que psychologiquement aussi, vous avez besoin d'un compagnon. C'est compréhensible. Émotionnellement, vous avez besoin d'un compagnon. L'âme ne peut pas avoir besoin d'un compagnon. Donc l'âme n'a pas besoin d'un compagnon. Et aucune personne n'a été faite parfaitement pour vous non plus. D'accord Cette création engendre toutes sortes d'idiots uniques. Si vous comprenez que vous êtes une sorte d'idiot et que les autres sont une autre sorte, vous serez... Vous comprendrez leur incohérence, parce que vous savez que vous avez les vôtres. Si vous pensez que vous êtes parfait et que Dieu vous a choisi, et qu'il a fait une autre personne parfaite ailleurs, vous courez à la catastrophe. D'accord Une telle chose n'existe pas. Même, vous savez, les gens aujourd'hui, après 5000 ans, les gens continuent d'aduler et d'adorer Krishna comme le plus grand amant. Mais ces femmes sont mortes malheureuses avec ce type. Oui Donc, vous ne trouverez aucune personne parfaite. Si vous investissez un sens profond d'implication, quelque chose de merveilleux peut se produire. C'est grâce à votre implication, pas parce que l'autre personne est fantastique. Non. Même si vous choisissez un idiot, à vrai dire, c'est facile ainsi. S'ils ne sont pas stupides, pourquoi viendraient-ils vers vous tout d'abord non, non, je suis juste méchant. Donc, même si vous choisissez un imbécile, cela n'a pas d'importance. Si vous vous impliquez, cela peut s'avérer très beau. Vous avez choisi la personne la plus intelligente de l'univers, cela pourrait être un désastre. Donc, ne pensez pas en termes de... vous savez, ces absurdités de « fais l'un pour l'autre ». Non. Vous choisissez le contraire en réalité. Mais après quelque temps, après un peu de temps, vous commencez lentement à vous attendre à ce qu'il soit juste comme vous. C'est une grave erreur. Parce que si une personne de plus devient juste comme vous, vous ne serez pas capable de la supporter deux jours. Allô S'il vous plaît, dites-le moi. S'il y a une personne de plus juste comme vous à la maison, pourriez-vous y vivre Vous êtes bien content qu'il soit différent. C'est merveilleux que personne ne soit comme vous, n'est-ce pas Personne n'est comme vous sur cette planète. Essayez de voir. Personne n'est comme vous, et c'est bien. Ne recherchez pas la similitude, pas nécessaire. C'est la différence qui fait le... C'est grâce à la différence que vous dansez le tango, pas autrement.